Bonjour, ici Nathalie Krebs, fondatrice de la marque Your Nails International et formatrice internationale. Donc, si vous avez envie de vous former, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'un peu particulier mais qui va surtout vous aider si vous avez envie de faire ressortir un maximum vos couleurs d'été, c'est-à-dire les fluos. Je vais vous montrer comment faire ressortir un maximum toutes les couleurs fluo puisque des fois elles peuvent ressortir un petit peu terme. Je vous donne mon astuce dans cette vidéo et je vous dis à tout de suite. Donc comme prévu, on se retrouve pour que je vous montre ma petite astuce. Alors dans la vidéo précédente, vous avez vu comment faire un joli gainage donc sur onglet naturel sans avoir besoin de relimer. Maintenant je vais vous donner ma petite astuce donc pour que le vernis semi-permanent fluo ressorte vraiment bien. Donc on va prendre le vernis Freedom blanc. Et je vais l'appliquer donc sur la moitié de l'ongle. Et je vais vous montrer pourquoi sur la moitié. Simplement parce que je vais vous montrer comment faire mieux ressortir vos couleurs. Alors, il est un petit peu en bout de course, donc je le secoue un petit peu. Voilà, je vais par exemple l'appliquer juste sur la moitié. Moi, je l'applique pas très bien, c'est juste pour vous montrer l'astuce. De toute façon, je l'enlèverai de nouveau après. Voilà. Donc l'astuce, c'est qu'avant de mettre des semi-permanents euh, fluo, eh bien, on va mettre une couche de blanc, tout simplement. Je vais le laisser catalyser pendant environ donc une minute, et ensuite, donc, on va passer. À la couleur fluo et vous allez voir la différence entre le haut de l'ongle et justement la partie où j'ai mis le vernis semi permanent blanc en toute logique euh, il devrait y avoir une différence entre les deux voilà mon ongle a catalysé et maintenant je vais prendre le fluo donc le jaune fluo pour bien vous montrer la différence. Alors, comme vous pouvez le voir, il est très fluo. Et comme je vais appliquer, logiquement, vous allez voir la différence. Donc, vous voyez sur le haut de l'ongle, il ressort fluo, mais pas à 100%. Hein. Ce n'est pas, pas parfait. Bon, je l'applique très mal. Hein. C'est juste pour vous montrer l'astuce. Hein. Et vous voyez que j'en mets quand même pas mal. Vous voyez, ce n'est pas top top. Hein. C'est un petit peu transparent. Et par contre, quand je l'applique sur l'avant, sur la partie blanche, là tout de suite, eh bien, il y a une grande différence. Et voilà comment obtenir des couleurs qui vont ressortir réellement très fluo. Je pense que là il n'y a pas photo hein. je sais pas ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires euh, là c'est une petite astuce vous voyez avec une couche de couleur blanche et eh bien on voit tout de suite la différence j'espère que ma petite astuce vous aura plu bien sûr maintenant il suffit de catalyser il suffit ensuite de mettre la finition même avec les vernis freedom il n'y a même pas besoin de finition puisqu'elle est incluse dedans bien sûr je ne vais pas laisser mon ongle comme ça c'était vraiment pour vous montrer euh, avec et sans la couleur blanche et donc là vous voyez que ben pour pouvoir faire ressortir à fond toutes vos couleurs euh, pour cet été et eh bien c'est l'astuce euh, qu'il euh, qu vous faut fallait si vous la connaissez pas encore parce que moi j'ai longtemps galéré à mes tout débuts à savoir comment est-ce qu'on pouvait faire ressortir des couleurs à ce point fluo euh, donc voilà là je vous donne cette petite astuce voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des futures vidéos. N'oubliez pas, pas d'appuyer sur la petite cloche justement pour être averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé et à me dire en commentaire si c'est une astuce euh, que vous connaissiez déjà ou si c'est quelque chose qui va vous aider euh, donc dans vos prochaines pauses. Si vous avez envie d'en savoir plus ou de suivre une petite formation d'initiation gratuite et bien je vous offre des formations gratuites sur le site www.yournails-international.com dans la partie cadeau offert, vous allez voir j'ai également préparé une nouvelle conférence qui va vous permettre de déterminer si ce métier est fait pour vous je vous apprends énormément de choses dans cette conférence donc n'hésitez pas à aller la consulter en plus il n'y a rien à vendre dans cette conférence c'est 100% de contenu que je vous offre, je vous offre vraiment des pépites dans cette conférence donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous fais d'énormes bisous comme toujours et je vous dis à très vite